Bonjour à toutes et à tous, je suis un peu triste aujourd'hui. Et oui, il y a déjà une face qui a été totalement ouverte, il ne reste plus que celle-ci, soit trois jours, le 22, le 23 et le 24. Mais aujourd'hui, on va pas perdre de temps et on va ouvrir le petit 22. Allez, viens là toi, et hop, il y en a. Elle transcendante. Elle transcende les ailes. <rire> Alors, les effets d'elle transcendante, envoyez un Corribol. Il les face recto ou face verso, vous contrôlez. les deux cartes depuis votre main au cimetière et invoquez spécialement un Corribol. Et les level 10 depuis votre main au deck. Entre nous, je pense que le courrier brûlé level 10 doit être dans la boîte. Yep, tu vas dans une petite série, et tu vas rejoindre tes petit camarade. Comment ça, vous vous demandez comment il va, Eval? C'est bon, on s'en fout, vous êtes là pour me voir, moi, non? Bah, les poignes, faudrait que je me rase un de ces jours. Je vais faire du placement de produits pour Gillette. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous, tendresse et chocolat, et nous, on se retrouve bien pour les deux prochains jours qui restent, hein, pour l'ouverture du calendrier. Soyez présents! Allez, tendresse et chocolat.